Ça dit qui c'est pas mal. Oh elle est belle cette ouverture de Will. Est-ce qu'un coup à jouer pour Anderlecht avec un bon ballon pour Michel C'est goal pour Anderlecht 0-1 pour les RCA futurs qui sont en train peut-être de faire une faveur à leurs voisins Et à la mi-temps, on vous avait averti justement du danger En faute de euh, Herrmanns. Il s'est joué rapidement. Kada avec encore euh, Il est bien, meilleur recoup dans le match, euh, Mario Ströckens. La de la frappe et le but Eh bien, il devait se montrer, il se montre après 6 minutes de jeu euh, Dreyer Darles Struikes weg van Schoofs. En dan nog even klaarleggen om het links uit te halen. Misschien net wat te laat uitstappen van, van Lerbergen. Te veel twijfels. Drie Swawkes was het trouwens niet van Lerbergen. Repoussé. Machot. Lapage Encore, hij cherche Die verticalité. de verticaliteit. Lapage. fort voor de Takidin. Takidine. Oh Takidine. Er een grote kans voor de rcf c'est 2, -2 c'est la page. Ils sont en train de renverser complètement une situation qui semblait bien compromise. Les Futur ah, Maintenant la page, il a quand même une belle part de responsabilité dans ce but, hein, dans sa construction. Il n'est pas qu'à la finition. Hein. Voilà, elle est quand même forte, mais vous voyez ouais, qu'elle fatigue sur ouais, le dernier elle geste. Fatigue mais parce qu'elle enchaîne, elle n'arrive pas à l enchaîner. À enchaîner. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. Attention euh... à la contre-attaque 1-2. Hein, de... Ouais, c'est parti. C'est parti avec euh, ici le deuxième but. 0-2. 0-2 Laure Jacobs sur une passe de Sarah Wenhans. Et voilà le but de Jacob. Enfin, c'est ah. tellement mal couvert de Evkind là. Qui s'arrête vraiment. Elle couvre de toute façon leur jeu, donc je crois qu'elle doit continuer. Et puis là, Laura Jacobs, implacable, qui a réussi ce que malheureusement les attaquantes louvanistes ont manqué aujourd'hui. Un plat du pied. <rires>